Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News concernant, et bien une nouvelle fois, The Last of Us Partie 2, puisque Neil a participé à un nouveau podcast où il nous a expliqué que Naughty Dog est en train de réfléchir à toutes les options pour sortir le jeu le plus tôt possible. Le coprésident de Naughty Dog va donner également les informations selon lesquelles pourquoi la démo ne peut pas sortir sur le PSN. Nous allons développer ça tout au long de cette vidéo et dans la description de la vidéo, vous avez un article avec toutes les déclarations si vous souhaitez les lire à tête reposée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous annoncer que bientôt, nous allons diffuser The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit qui est une création originale Naughty Dog Mag où nous revenons sur toute l'histoire du jeu en vous donnant quelques petits détails que vous ne connaissez peut-être pas pour vous montrer que le développement du jeu a été vraiment chaotique et que Naughty Dog traverse une passe assez sombre et qu'on espère vraiment pour eux qu'ils s'en sortiront grandis de cette expérience sans plus attendre, voici les différentes déclarations de Neil Druckmann concernant le dernier report de The Last of Us Part 2, où ce dernier est assez désemparé et explique au cours d'un podcast avec plusieurs déclarations assez marquantes que les équipes de Naughty Dog espèrent... Euh, sortir le plus tôt possible le jeu. L'homme commence par déclarer, et je cite, « Nous sommes actuellement en train de chercher toutes les sortes de différentes options. Quelle est la meilleure manière de la donner à tous nos fans le plus rapidement possible Il va falloir du temps pour que les choses évoluent et pour qu'on les comprenne, ainsi que pour voir où on est le monde. Les choses changent tous les jours. » Neil poursuit en disant qu'il s'agit un jeu mondialement attendu dans les pays du monde entier et que Naughty Dog veut être certain d'être juste. Ils ne veulent pas donner le jeu à une petite fraction de personnes en avant-première. Ils veulent que tout le monde y ait accès en même temps. Sur cette partie, tout semble clair. Naughty Dog l'avait déjà développé dans leur communiqué de presse la semaine dernière. Je vous invite à voir dans la description de la vidéo l'annonce du report du jeu si vous voulez la relire. Bien entendu, au cours du podcast, la question qui brûle les lèvres à tout le monde concerne la démo. Étant donné que The Last of Us Part II devait être jouable à la PAX East de Boston fin février, tout le monde leur demande pourquoi, pour nous faire patienter, ils ne sortent pas la démo sur euh, le PlayStation Store. Et à cette question, Nick Druckmann a une réponse que voici. En réalité, quand nous avons fait la démo presse, nous avions l'ensemble du jeu sur un disque et nous avons extrait un morceau pour que les gens puissent y jouer. Mais il est impossible de faire cela lorsque vous la diffusez dans le monde entier sur le PSN. Il doit y avoir plus de sécurité. C'est presque comme si vous repartiez de zéro... Pour construire cette démo et c'est une énorme masse de travail que nous ne voulons pas faire subir à nos équipes. Nous préférons nous concentrer sur la finalisation du jeu afin de la donner aux gens." Une déclaration assez intelligente de Neil Druckmann qui, on vous le rappelle, il y a quelques jours Naughty Dog était euh, frappé par l'article de Jason Schreier qui justement mettait en avant les conditions de crunch du studio. Si vous voulez lire notre dossier très intéressant écrit par Merwan avec pas mal d'exclusivités et d'informations qui n'ont pas trop fuité, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. C'est un très long dossier, mais qui est vraiment très intéressant. Neil Druckmann poursuit en disant « Nous leur avons même dit, donc à nos employés, si nous manquons la date, eh ben tant pis, nous la manquons. On fera avec, vous passez en priorité. Même si nous sommes en train de finaliser le jeu, nous continuons à dire aux gens si vous avez besoin d'un ou deux jours de repos, faites ce que vous avez à faire pour prendre soin de vous. » le jeu arrivera quoi qu'il arrive. Des déclarations vraiment intéressantes et on se demande même si elles sont véridiques face à ce que Jason Schreier déclare dans son article. Des déclarations qui vont sans doute faire beaucoup parler dans les prochains jours et dont nous allons surveiller euh, l'évolution pour voir si d'autres personnes vont dans le sens contraire de Neil Druckmann. Enfin, le co-président de Naughty Dog continue en disant que pour Naughty Dog et je cite, c'est la partie la plus frustrante pour nous puisque le jeu est prêt mais nous devons nous asseoir dessus pour le moment afin de déterminer la meilleure manière de le distribuer à nos fans. Il faut bien savoir et on l'expliquera dans notre vidéo sur The Last of Us partie 2, le récit d'un jeu maudit que vraiment le jeu est terminé. Nous avons pu voir sur internet plein de personnes, de youtubeurs, de, de, de créateurs et de fans qui reprochaient à Naughty Dog euh, d'être en retard. Il faut bien savoir que non, le jeu est vraiment prêt. Enfin... Il est en phase de finalisation et il sera prêt pour le 29 mai et que c'est vraiment des conditions indépendantes de leur volonté suite aux besoins de distribution, de livraison et de vente du jeu qui posent problème suite à la crise que nous traversons actuellement. Voilà pour cette petite vidéo du dimanche soir. N'hésitez pas à laisser un petit like, un partage, un commentaire, à nous poser vos questions dans les commentaires. Je vous rappelle également que Naughty Dog Max se joint à Médecins Sans Frontières suite à une grande opération de collecte de fonds face à la crise que nous, que nous traversons vous en parlera bientôt en live dans de nouvelles émissions qui arrivent. En tout cas, merci à tous de nous soutenir pour vos messages, pour votre soutien. On a vraiment hâte de lancer de nouvelles choses avec vous. On se dit à très vite et n'oubliez pas de checker la description de la vidéo pour avoir plein d'autres informations supplémentaires. Salut à tous